Échange interculturel pour mieux comprendre notre monde La Terre, planète de la nature et des populations à plusieurs traditions. Eh bien, un échange interculturel peut nous permettre de mieux comprendre notre monde. En février 2018, une journée d'échange a été organisée entre les élèves de l'école secondaire de Kiruhura, au Rwanda et des berges du collège de Saint Quillet Ceci, dans le cadre du programme Move Africa, et de concrétiser les relations d'échange des, des berges et des Rwandais. Ces jeunes, guidés par les cadres d'entraide et fraternité et Approjmap, ont suivi une formation sur l'interculturalité un groupe de travail ils ont discuté sur la solidarité en se référant même sur l'efficacité des actions de solidarité qu'ils ont pu expérimenter ils ont montré que cet esprit d'être uni rempli fort et puis ils ont exposé des particularités du de rwanda à savoir des gorilles des montagnes des singes des danses à bras montés comme les cornes d'une vache royale fait connaître aussi l'artisanat local comme la fabrication des nattes, le traitement dit et, et autres les berges ont parlé d'oriver aussi de l'atomium le mannequin piste connu d'art au monde entier aux bandes dessinées à midi ces jeunes ont partagé le repas. C'était la joie de s'asseoir ensemble et manger sur la même table. Ainsi, les jeunes se sont rencontrés dans les jeux de basketball et de volleyball. C'était l'ambiance. Eh bien, les élèves de d'Okiruhura étaient fiers de prêter des maillots à l'équipe des berges. La soirée critière a été un autre bon moment d'animation, de chants traditionnels et de danse. Tout le monde était content sur les deux côtés. La visite est clôturée le soir, mais pour nos élèves, ce n'était que le début de l'aventure. Car cela n'a pas été seulement une occasion de partage, mais aussi de renforcer le vivre ensemble comme citoyen du monde.